Abiga geek, wanti til louche. Toujours ti abiga. Revielon va mame wava fou ve facico fou pouvi. Cruder, kota mame wava fou ve facico. Bakto le chita news, va redoura va kota va mame wava fou ve facico contan kriya la yar, vos ren me viele ino di tout wayer. Bata erava zo yolta yar damnatur. natur. Errava tave ta vesafa ish de voda ke kie isu vol kie ura. Vagestana fa tamava errava si isen, ko kotava choso taver pouvefasik, darpe abdufira ko et koetamava. Ashum veigantana ve fara, to kotava choso gorewar Taprila rava Arve arvefasik. Benje, batchuba anton me ditu meditugel trahwesa. Teloproul des socota va faire facile tirer. Inotir. te wordz. va y aller. Va un aller. va y aller. Va Va La tête de l'autre va de la côte de la côte de la côte de la côte de la côte de va côte de la côte de Azeva va raf crente va y rebali ou koutabasha. Oye daba germanavasha a des gens qui tu fait la guerre, qui ont fait la guerre, qui ont